Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer une constellation particulière pour faire un choix. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les constellations expresso où c'est 1 ou 2 ou 3. Ici c'est un tétralème que les constellateurs constellatrices connaissent bien euh, qui est un modèle où on peut faire soit A, soit B, soit A plus B ou bien ni A ni B. Je vous montre ça tout de suite. Alors d'abord pour introduire euh, j'ai une réelle question. Euh, j'ai une idée d'un protocole euh, à faire pour euh, mon module 7 qui, qui est mon dernier module de formation constellation de projet que je vais faire à Nantes et j'hésite entre une formule ou bien une autre formule ou bien les deux formules, ou ni, ni la première ni la deuxième. Donc je vous montre ce que ça donne, et je vais découvrir en même temps que vous quelle est la formule qui va mieux convenir pour ce module. Alors voilà, j'ai ici euh, mon option A, j'ai ici mon option B, j'ai ici A plus B, j'ai ici ni A ni B, je les ai donc chargés donc euh, mon option A il n'y a que moi qui qui sait ce que c'est vous vous le savez pas et puis euh, le moi va aller sentir ce qui est l'option la plus juste et la plus équilibrée c'est souvent ces formules là que j'utilise quand je fais des, des choix c'est qu'est ce qui est le plus juste et plus équilibré et dans ce cas ci ça va être pour les participants à cette formation ce qui est important pour moi c'est que ce soit juste et équilibré pour eux et euh, c'est moi qui vais aller sentir les différentes options dans la vie réelle si vous êtes tout seul, ben vous faites ceci comme formule euh, maintenant si vous êtes en groupe vous pouvez demander à quelqu'un de vous représenter et d'aller sentir les différentes options donc là c'est moi et je me mets au service du meilleur apprentissage qu'est ce qui est le, le plus équilibré le plus juste pour les participants à vivre alors je vais devant la première option et je sens un petit peu de stress mais euh, en même temps une disponibilité Voilà. Alors, je vais sentir la deuxième option. Je me mets devant. Ah là, il y a beaucoup plus de joie. C'est beaucoup plus jouette comme ça. Et alors, quand je suis dans cet état-ci, j'ai noté sur un petit papier quelles étaient les options. Mais par contre, mon cerveau, juste là maintenant, je ne sais plus ce qui est quoi. Je vais juste ressentir avec le corps. Je vais sentir. A plus B. Euh, là je sens que c'est pas agréable. Il euh, y a de la joie sur mon visage, mais euh, c'est.. ça ça me rentre un peu dans la, dans la gorge. C'est un peu comme si j'étais gavée, quoi. Et je vais sur ni A ni B, j'arrive pas à me mettre bien face A, je, je tourne comme ça. Et quand je vais devant ni A ni B, c'est comme si j'étais éteinte, comme si on avait coupé le contact. Voilà. Et alors dans un tétralème classique, il y a en plus de ça une autre option que j'ai rajoutée ici, qui est tout autre chose. Et tout autre chose peut bouger quand il veut, comme il veut. Donc là, je vais, je vais me brancher à toute autre chose et je vais voir. Euh, donc toute autre chose, c'est clair. Il vient ici et <rire> il, appelle, il appelle à ce cadre aussi. Mais il peut faire euh, tout et n'importe quoi. C'est un électron libre qui peut à tout moment euh, bouger. Ici, je sens qu'il a vraiment envie de se mettre ici. Donc la constellation n'est pas encore finie parce que je vais choisir ce qui était le deal du départ. Et donc je vais devant l'option B et je dis bonjour tu es l'option B et aujourd'hui je te choisis parce qu'avec toi c'est joyeux, euh, c'est même jouette et, et, et je sens que ça peut être une belle manière d'intégrer tous ces modules euh, dans, dans la joie qui a caractérisé euh, la préparation à, à cette formation. Et quand je dis ça, je sens, les, le, la, la, je sens ce que ce choix vient faire dans mon corps. Et là, ça, ça calme, et je me sens euh, disponible et posée. Voilà, donc un tétralème, c'est une constellation de choix. Donc vous allez jusqu'au moment où le choix est posé. Et euh, il se fait seulement si l'option A est compatible avec l'option B. Par exemple, est-ce que je mène ce projet en 2023, euh, ou bien ce projet-là, ou bien les deux, euh, ou bien ni l'un ni l'autre et donc vraiment sentir si c'est OK pour vous d'accueillir des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Parce que évidemment, si ça vient dans ni l'un ni l'autre, ça vient alimenter le mental qui se dit « oui, mais alors c'est quoi euh, ?» Et voilà, ça, à, à vous de sentir. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de tout décider avec des constellations. Euh, mais ça permet de pouvoir euh, euh, clarifier et peut-être prendre une décision. Je m'appelle Nancy Darding. Je suis constellatrice de projet. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si les constellations vous intéressent. A bientôt